air defenses, the Ukrainian Air Force said in a statement. The Ukrainian military warned earlier this week that Russia is trying to wear down Ukraine's air defenses ahead of an anticipated counteroffensive. Russian forces have made marginal advances within Bakhmut as of the 8th of May, amid reports of intensified Wagner Group forces offensive operations. Russian sources claim that Wagner fighters intensified assaults on Ukrainian positions in western Bakhmut and shelling of the area. Now, Ukrainian military officials reported that additional Wagner personnel arrived and are operating in the city, leading to an increased intensity of the assault. Ukrainians have not observed any indications that Wagner intends to leave the city and that intensified shelling likely indicates that Wagner has received more ammunition. Russian occupation authorities are evacuating from some settlements in Kherson region to areas deep in the rear of occupied Zaporizhia region. The Ukrainian general staff reported on the 8th of May that Russian occupation authorities suspended the Skadovsk area and Skadovsk city administrations and loaded documents, office equipment and other state property for Transport out of this Bonsoir area. à tous. Alors, qu'ont annoncé les Britanniques exactement eh C'est le ministère de la Défense à Londres qui dévoile le poteau rose. Oui, David, dans l'esprit des Britanniques, cette conviction est acquise. Comment s'est-elle exprimée Parce que le Royaume-Uni dirige le Fonds international pour l'Ukraine, un groupe de pays d'Europe du Nord, Danemark, Pays-Bas, Suède ou encore Norvège, dont le but est de financer les livraisons d'armes à Kiev. En s'adressant à ses partenaires, Londres leur a demandé de fournir non plus seulement des blindés ou des chars, non plus seulement des batteries de défense anti mais des missiles de longue portée. Et le texte est même précis, il s'agit de livrer des missiles ou roquettes d'une portée de 100 à 300 km. Le Washington Post, qui est très bien informé sur ces questions et même formel, la Grande-Bretagne se prépare à envoyer des missiles à longue portée à l'Ukraine. Cet abri humanitaire de la petite ville d'Oléry est installé dans le sous-sol d'une école à 7 km de la ligne de front. Nous sommes dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Zaporizhia, là où pourrait commencer la contre-offensive promise par Kiev. En attendant, la petite ville est la cible des bombardements russes. Дуже сумно et прямо Chaque jour. et aujourd'hui je vais à la після роботи, à la maison. Je vais le soir Je le travail, mais il n'y les civils se réfugient ici dans l'espoir d'être protégés des bombes, de trouver de quoi manger et se laver. Sur le front, le ravitaillement en nourriture est produit et produits de première nécessité est capital. À Kiev, des volontaires se relaient pour préparer des repas pour les soldats. Les noix et les fruits secs sont utilisés pour les barres énergétiques qui sont ensuite envoyées aux troupes. Les bénévoles cuisinent aussi un borche déshydraté que les soldats pourront ensuite préparer sans trop de difficultés. На фронті взагалі головне це боєприпаси і харчування. Це те, що одна чим стріляють і що споживають воїн, щоб була сила. Харчування дуже зручне в такому вигляді, тому що воно компактне. Такий пакет можна зберігати в рюкзаку, навіть в себе в кармані в куртці, за бронежилетом носити. Ici comme partout dans le pays, les soldats attendent le début de la contrefaçon. Euh, qui essaie d'analyser, de comprendre pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Je pense notamment à Dominique de Villepin, euh, qui a, a posé des analyses sur la situation dans le, dans le Donbass, à Hubert Védrine, euh, des euh, reporters comme Renaud Girard du Figaro. Beaucoup d'intellectuels, de ministres, euh, d'experts de, euh, de, se sont interrogés sur ce qui se passait. Investis d'une mission, non, mais en tout cas euh, touchés par le quotidien de ces gens-là, oui, euh, avec l'envie de, de, de suivre euh, les modèles de personnes dont je, vous ai, dont je vous ai cité les noms, qui ont, euh, qui ont euh, posé les problématiques euh, liées à l'Ukraine, euh, en, en expliquant que depuis 91, c'était une zone compliquée, euh, que les russophones avaient tout de même des, des problématiques euh, très spécifiques qu'il fallait regarder que le président enfin Vladimir Poutine n'était pas totalement paranoïaque sur le quotidien de ces gens-là. Donc tout ça a été documenté. Donc oui, un d'une mission pour expliquer, attention, ce qui se passe là-bas. C'est quand même très limite. Il y a des morts. Alors on va vous répéter sans cesse qu'il y a des morts des deux côtés. C'est vrai, mais enfin c'est d'une rare violence. Et il faut dire aussi que dans cette guerre civile, c'est le gouvernement de Kiev qui tire sur sa population. de la barotte euh, Est-ce qu'au sortir de cet hiver, on a une idée des pertes humaines et des pertes en matériel, des, à la fois du côté de, de l'armée russe et de l'armée ukrainienne, pour avoir un peu une idée d'abord de, de, de, du rapport de force et de, on, on dit que quand on, est, quand, on déf, quand on attaque, on perd beaucoup plus d'hommes. Est-ce que là, ça a été le cas euh, Quel est le ratio à... déjà, dans le Donbass en général et à Barkhout en particulier C'est toujours très difficile parce qu'il y a peu d'éléments qui sont communiqués sur les, sur les pertes. Parce que c'est une idée très sensible, parce que justement, ça donne une idée du rapport de force sur le terrain. Donc les deux camps euh, sont très précautionneux peu d'éléments. Les pertes ukrainiennes sont encore plus difficiles à connaître parce que les Occidentaux donnent encore moins d'éléments. Mais elles sont probablement aussi euh, très importantes parce que euh, les combats à Barhmout ont été euh, très violents, très durs, avec une volonté de part et d'autre de faire de l'attrition, c'est-à-dire détruire, éliminer un maximum euh, de soldats. Euh, pour les Ukrainiens, c'était très, euh, euh, très délibéré pour essayer d'infliger des, des pertes qui puissent euh, influer dans la société russe et, et créer une sorte d'électrochoc. ukrainien. L'Union européenne va commander des obus d'artillerie pour l'Ukraine pour un montant d'un milliard d'euros. Un nouvel échange de prisonniers a eu lieu entre Russes et Ukrainiens. Trois pilotes des forces aérospatiales russes ont été échangés contre 45 défenseurs d'Azovstal. La Pologne a livré 10 MiG-29 supplémentaires à l'Ukraine. Et enfin, dans le ciel de Kiev, un drone TB2 Bayraktar a été abattu par la défense antiaérienne de la ville, après que l'opérateur en ait perdu le contrôle. On se dirige maintenant sur le secteur de Bakhmut. Les Russes continuent de grappiller euh, du terrain. Notamment ici, un bâtiment euh, de la poste ukrainienne qui a été prise d'assaut par euh, le groupe Wagner. Et d'ailleurs, euh, Wagner a tendance à lancer des assauts de nuit pour prendre du terrain. Et en journée, euh, c'est davantage positionnel. Le général Misinsev, qui était donc l'ex-responsable à la logistique de l'armée russe, a rejoint le groupe Wagner, donc au sein du commandement. Et les Ukrainiens continuent à défendre et à s'accrocher à leur dernière position dans l'ouest de Bakhmut. La visite de Ursula von der Leyen à Kiev en cette journée de l'Europe ne s'est pas limitée à des sourires et des éloges. Le président ukrainien a demandé à la présidente de la Commission européenne d'accélérer les livraisons de munitions approuvées par les alliés. Volodymyr Zelensky a également critiqué les restrictions imposées par certains pays européens aux exportations de céréales ukrainiennes. Il a profité enfin de cette journée pour évoquer le processus d'adhésion. As we stand here today in a country senselessly attacked, some might think it is impossible, improbable or too distant to talk about a free and peaceful Ukraine in the European Union. But Europe is about making the impossible possible, and so is Ukraine. À Bruxelles, pendant une journée, le drapeau ukrainien a été hissé côte à côte avec les drapeaux de l'Union européenne. Les combats se poursuivent en Ukraine alors que le ministère russe de la Défense affirme avoir lancé une frappe concentrée à l'aide d'armes de haute précision visant les casernes et les dépôts de munitions de l'Ukraine. Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 1,2 milliard de dollars. Le port a indiqué qu'il comprendrait des systèmes de défense aérienne, des munitions et des fonds pour la formation. Et le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis avaient l'endurance stratégique nécessaire pour soutenir l'Ukraine dans le conflit jusqu'à sa conclusion heureuse. Cette déclaration intervient alors que la, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue en Ukraine. Pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion massive de l'Ukraine, la Russie célèbre le jour de la victoire, une fête considérée actuellement comme la plus importante pour le pays. Lors du défilé sur la place rouge, le président Vladimir Poutine a appelé à la victoire de la Russie en établissant des parallèles avec la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. Vladimir Poutine a accusé, je cite, les élites occidentales mondialisées de monter les peuples les uns contre les autres, de diviser les sociétés et de provoquer des conflits sanglants. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022 en prétendant qu'il s'agissait d'une opération militaire spéciale. Le chef d'État a ce mardi parlé d'une guerre, mais d'une guerre défensive, selon la lecture du Kremlin. Des cérémonies de la victoire de 1945 plus modestes. Pas de parade aérienne, pas de chars d'assaut comme d'habitude, sauf un vieux T-34 de la Deuxième Guerre mondiale. Sécurité renforcée partout à Moscou et autour de la Place Rouge, suite à l'incident encore mal expliqué des drones abattus au-dessus du Kremlin. Des défis des moins grandioses, mais un Vladimir Poutine défiant, promettant la victoire dans ce qu'il appelle pour la première fois une guerre. Une guerre a été lancée contre notre patrie, mais nous avons lutté contre le terrorisme international. Dans un discours d'une dizaine de minutes seulement, il s'en prend à l'Ukraine et surtout à l'Occident. Le peuple ukrainien connaît une catastrophe, dit-il, parce qu'il est devenu otage d'un coup d'État et du régime criminel de ses maîtres occidentaux et de leurs plans cruels et égoïstes. Un discours qui résonne encore bien, comme ici aux célébrations de la ville d'Ekaterinbourg parmi la population russe. Comme nos grands-parents, nous devons nous défendre à nouveau contre le néonazisme ressuscité. La date est symbolique, le 9 mai, à l'occasion de la journée de l'Europe. Le chancelier allemand a partagé devant le Parlement européen sa vision du projet commun dans un monde géopolitique en mutation. Olaf Scholz appelle à ne pas se laisser intimider par la Russie. Le dirigeant allemand insiste sur la nécessité d'agir pour permettre à l'Ukraine de l'emporter face aux forces russes. Et accompagner la reconstruction qui suivra. Und zugleich liegt darin eine große Chance, nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa insgesamt, weil eine prosperierende, demokratische, europäische Ukraine die deutlichste Absage ist an Putins imperiale, revisionistische, völkerrechtswidrige Politik auf unserem Kontinent. Pour permettre à l'Union de peser sur la scène internationale, le chancelier allemand défend une réforme des règles européennes. Olaf Scholz souhaite la fin de l'unanimité en matière de politique étrangère et fiscale afin de favoriser la prise de décision à la majorité qualifiée entre les États membres. Den will sagen, nicht die Einstimmigkeit, nicht 100% Zustimmung zu allen Entscheidungen schafft größtmögliche demokratische le chancelier allemand a rappelé que l'Union ne représente que 5% de la population mondiale. Pour être sûr de défendre cette voie européenne face aux géants internationaux actuels et à venir, Olaf Scholz a présenté sa vision d'un monde multipolaire pour um l'Europe un bon place zu sichern in der welt von morgen ein platz nicht über und unter anderen ländern und regionen sondern auf augenhöhe mit anderen an ihrer seite pour le chancelier allemand la seule solution pour ne pas voir l'histoire se répéter sur le vieux continent et à ses frontières est de renforcer le projet européen Donald Trump, reconnu responsable d'avoir abusé sexuellement de l'ex-journaliste Elizabeth Jean Carroll en 1996, l'ancien président des États-Unis a qualifié ce verdict de honte. Ce jugement pourrait l'handicaper alors qu'il fait campagne pour reconquérir la Maison-Blanche. Si le viol n'a pas été retenu, Donald Trump est responsable d'avoir agressé l'écrivaine à l'intérieur de la cabine d'essayage d'un magasin. Selon lui, elle cherche à le dénigrer pour des raisons politiques. Le jury a mis environ trois heures pour rendre son verdict. Il a estimé que Donald Trump était responsable de diffamation et d'abus sexuels à l'encontre de E. Jean Carroll dans le vestiaire d'un grand magasin de Manhattan au milieu des années 1990. Ils ont toutefois précisé qu'il n'était pas responsable d'un viol. Et bien sûr, la diffamation renvoie aux déclarations faites par Donald Trump sur son média social, Truth Social, lorsqu'il a déclaré en octobre de l'année dernière que les accusations portées contre lui étaient une escroquerie, un canular et un mensonge. Le jury a décidé que Donald Trump devait verser à E. Jean Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans une déclaration, E. Jean Carroll a expliqué qu'elle avait intenté un procès pour laver son nom et retrouver sa vie, elle affirme qu'aujourd'hui, le monde connaît enfin la vérité. Elle a également déclaré qu'il s'agissait d'une victoire pour elle et pour toutes les femmes qui ont souffert parce qu'elles n'ont pas été crues. L'ancien président Donald Trump s'est exprimé sur Trousse Social. Il a déclaré que ce procès était très injuste, qu'il n'avait aucune idée de l'identité d'Igin Carroll, que le verdict était une honte et qu'il s'agissait de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps. C'est un point réitéré par son représentant juridique, Joe Takopina, qui invoque un parti pris, mais Ta copina dit qu'ils feront appel du verdict. Il est prêt à aller de l'avant. et se battre en appel. Encore une fois, il a obtenu gain de cause lors d'un appel devant le deuxième circuit avec le juge Kaplan dans l'affaire Carole contre Trump. Et il pense qu'il aura gain de cause pour le deuxième appel. Mais il prévoit une réunion publique demain soir. Il va de l'avant comme il le fait toujours. Et cet appel a été réitéré par l'équipe de campagne de Donald Trump. Il parle d'un appel qu'ils sont sûrs de gagner. Il qualifie également cette affaire d'abus de la Constitution à des fins politiques, réitérant ainsi les propos de Donald Trump. Qui affirme qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques. Nous allons parler aujourd'hui des deux principales déflagrations économiques et financières qui risquent de se produire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qui auront bien sûr des conséquences pour tout le monde, pour les marchés boursiers, mais également pour l'ensemble des économies, pour notre quotidien aussi. Il y a des dangers énormes au-delà de la récession, des taux d'intérêt ou de l'inflation, et notamment ce qu'on va voir aujourd'hui, ces deux principaux risques assez incroyables, qui sont d'abord les faillites bancaires qui continuent à hein, se. On n'en parle plus trop, mais elles sont toujours là. Il vient même d'en avoir une nouvelle euh, dernièrement, euh, et ça va bien sûr continuer avec des risques de contagion aux États-Unis, puis également en Europe, pour, pour l'ensemble de l'économie. Puis deuxième danger, c'est ce qu'on appelle le défaut de l'économie américaine. C'est vrai que ça paraît fou, hein, on, on en parlait il y, a, il y a quelques jours ici même, sur le fameux triple A de, de l'oncle Sam, qui évidemment est un petit peu galvaudé, un, un petit peu excessif, hein, vu l'ampleur de la dette publique américaine. Et justement, c'est ça le risque de défaut, c'est qu'aux États-Unis, vous avez un plafond de la dette qu'on ne peut pas dépasser. Pour pouvoir le dépasser, il faut que le Congrès vote ce nouveau plafond. Or, le plafond actuellement était de 31 000 milliards de dollars de dette publique américaine, un chiffre complètement fou, sauf qu'on là, on est à 31 600 milliards de dollars de dette publique, et à partir de là, ben, si on veut continuer, ben il va falloir euh, augmenter ce plafond et le voter. Or, comme vous le savez, on a un président donc démocrate, en l'occurrence Joe Biden, et puis le euh, Congrès devant la Chambre des représentants, euh, qui est euh, républicaine aujourd'hui, et donc ce qui fait que là aussi, on a un risque, bien entendu, euh, de, euh, ben, de, de, de ne pas pouvoir voter ce nouveau plafond, et si tel est le cas, alors là, ce qu'on appelle le « shutdown », ça veut dire que euh, bah, l'économie américaine s'arrête. Les autorités douanières de Chine ont publié les récentes données du commerce extérieur de la Chine qui montrent un développement stable avec une progression régulière. Au cours des quatre premiers mois de l'année, le commerce de la Chine avec l'étranger a dépassé les 13 300 milliards de yuan, soit 1900 milliards de dollars. Ce qui correspond à une augmentation de 6% en glissement annuel et dans cela, les exportations ont progressé de 10% par rapport à l'année précédente sur la même période de 4 mois, tandis que les importations ont augmenté de 0,02% en base annuelle. Le commerce de la Chine avec les pays situés sur le long de la ceinture et la route a aussi progressé de 16% et le commerce avec les pays de l'ASEAN a bondi de presque 14% par rapport à l'année passée. Premier mois qui ont suivi l'entrée en service de la station spatiale chinoise, ses occupants, l'équipage de Shenzhou 15 qui a supervisé son achèvement, décrivent leur emploi du temps comme très chargé dans leurs journaux vidéo. Ils ont effectué 4 sorties dans l'espace jusqu'à présent soit plus que les précédents équipages de Shenzhou et lors de ces sorties ils ont installé des équipements pour des expériences scientifiques extravéhiculaires ainsi que d'autres expériences. La station spatiale chinoise peut désormais produire 100% de son oxygène grâce à son système de régénération embarqué et avec le laboratoire spatial national sous tension la station spatiale a réalisé sa première expérience d'allumage au début de l'année, avec plus de 40 expériences de ce type à réaliser d'ici la fin de 2023. Et la station spatiale chinoise a bénéficié d'une météo spatiale relativement calme au cours des derniers mois. Les scientifiques au sol se disent prêts à faire face à tout changement éventuel des conditions. Lors de la conception de la station spatiale, les changements de la météo spatiale ont été pris en compte. Nous avons accumulé beaucoup d'expérience dans la gestion des événements météorologiques spatiaux et avons pris les mesures de protection correspondantes. D'autres laboratoires a commencé à utiliser ce dispositif pour simuler et étudier l'environnement autour de la station spatiale dès 2015. Et alors que la station spatiale entre dans une phase d'exploitation à long terme, notre travail se poursuit. Dans un avenir proche, tout comme les prévisions météorologiques au sol, nous espérons qu'il y aura des prévisions météorologiques spatiales qui prédiront l'impact de la météo spatiale sur la Terre ainsi que sur la station spatiale et d'autres engins spatiaux. Une fois que la fusée porteuse Long March 7 aura lancé le cargo Tienzhou 6 vers la station spatiale, l'équipage de Shenzhou 16 devrait arriver à l'avant-poste pour prendre la relève de l'équipage de Shenzhou 15 dans un mois environ. Ce dernier revenant sur Terre avec la certitude d'avoir écrit une bonjour page de... Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, nouvelle crise entre le Canada et la Chine qui expulse, elle expulse pardon, mutuellement leurs diplomates. Vous savez, il y a des diplomates chinois qui se prennent pour des loups guerriers. C'est le nom d'un film, genre Rambo, avec un héros qui défend Pékin contre les méchants occidentaux. L'ambassadeur qui vit et sévit à Paris traite un chercheur spécialiste de Taïwan, de Yen Fol. Il prétend que l'Ukraine n'est pas un état souverain. C'est un loup guerrier. Mais il y a aussi des serpents plus discrets, des taupes, et aussi peut-être quelques ânes dans le bestiaire de la diplomatie chinoise. Zhao Wei, travaille au consulat à Toronto. Il a été déclaré personne non grata hier. Le service canadien du renseignement de sécurité a découvert qu'il s'en est pris à un député conservateur qui dénonçait la répression contre les Ouïghours. Le diplomate aurait orchestré toute une campagne pour intimider la famille du député qui vit à Hong Kong. L'affaire remonte à deux ans, le service de renseignement n'avait pas jugé bon de renseigner le parlementaire ou le gouvernement, mais la semaine dernière, un journal a raconté l'histoire comme un exemple des ingérences de la Chine, douze scandales, le gouvernement Trudeau sommé d'agir, Zhao Wei obligé de faire ses bagages. Évidemment euh, Pékin dénonce des calomnies et expulse le consul du Canada à Shanghai. La réciprocité, c'est la base des relations internationales. Alors ça n'est pas la première fois, la première fois Vincent, hein, que le torchon brûle entre les deux capitales. Vous l'avez dit, la scène de ménage dure depuis plus de quatre ans, depuis que les Américains ont demandé à leurs voisins du Nord d'arrêter la directrice financière de Huawei en transit à Toronto. Ils l'accusaient d'avoir contourné leurs sanctions euh, contre l'Iran. Le Canada... Éternel allié, c'est-à-dire toujours soumis, s'est exécuté. La Chine illico a arrêté deux Canadiens qu'elle a accusés d'espionnage et qu'elle a jetés aux oubliettes. Ils y ont passé trois ans jusqu'au retour de l'héritière Weiwei à Pékin, où elle a été accueillie comme un otage arraché aux sauvages. Si vous ajoutez à ce ton l'instauration de barrières commerciales soudaine et bien ciblée, vous voyez que Pékin ne prend pas de gants avec le Canada. Mais pourquoi la Chine utilise-t-elle la méthode forte avec les Canadiens mais parce que le Canada est vulnérable, et pas seulement à cause de sa dépendance économique. Il est fragile parce qu'il tente d'amadouer le dragon. Il refuse l'épreuve de force, il préfère la diplomatie discrète, il est timide sur Hong Kong, il est retenu dans son soutien à Taïwan, il fait profil bas. Conséquence, le Canada, qui fait partie de l'alliance des cinq pays anglo-saxons dont les services de renseignement sont censés tous se dire. Eh bien, le Canada n'a pas été convié à rejoindre l'alliance AUKUS, pour contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique, dans c'est le maillon faible. Bon, on observe quand même, Vincent, que la docilité des Canadiens vis-à-vis -vis des Chinois, finalement, ça ne les a pas protégés. Hein. Et ben, au contraire, hein, la Chine maintient la pression sur les Canadiens. C'est un message aux Américains qu'elle défie sans prendre deux risques et un avertissement aux autres pays moyens. Il y a un proverbe chinois pour dire tout ça. Tuer le poulet... Pour effrayer les singes. D'ailleurs, on aimerait bien savoir combien de parlementaires français ont subi le même genre d'intimidation que ce député canadien. Combien de moutons ont été tondus? Combien de singes ont été mordus par les loups guerriers? Signature européen et métaphore animalière, Vincent Hervouet. Nous allons d'abord au Canada ce matin. Bonjour, Alexandre Lepoutre. Bonjour. Bonjour. À la une de la presse canadienne. Eh bien, ces feux de forêt qui embrasent l'ouest du pays. Une situation sans précédent titre le devoir. Une centaine de feux actifs qui ont déjà détruit près de 400 000 hectares de forêt. Résultat, la province de l'Alberta a décrété un état d'urgence. Le Globe and Mail explique que l'armée, appelée en renfort sera aussi déployée. Près de 25 000 personnes ont dû fuir leur domicile, rapporte le journal de Montréal. Et dans cette province, riche en or noir, les feux ont aussi contraint des pétrolières à interrompre leur production par mesure de précaution. Pour des experts interrogés par Radio Radio-Canada, il ne fait aucun doute que cette saison précoce des feux de forêt est la conséquence des changements climatiques. Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. La bataille est loin d'être gagnée, ajoute le diffuseur public. Des températures avoisinant les 30 degrés sont attendues d'ici la fin de la semaine. Dernière étape au Chili, avec vous Flora à genoux, à la une des journaux chiliens. Le tsunami de l'extrême droite lors de l'élection du Conseil constitutionnel. Le Parti républicain rafle près de la moitié des sièges de l'organe chargé d'écrire une nouvelle loi fondamentale afin de remplacer le texte actuel approuvé en pleine dictature. Une victoire sans appel de la droite en général constate le journal La Tercera dans son édito avec 60% des voix qui lui sont destinées. C'est ainsi un échec du projet de grand changement de la gauche poursuit La Tercera, la gauche qui avait mené la danse d'une première tentative de réécriture l'année dernière. Un un texte rejeté par 62% des Chiliens en septembre dernier. La victoire de l'extrême droite consolide ainsi cette tendance, estime Elmer Curio. Il s'agit cependant d'un paradoxe, souligne une politologue dans une interview auprès de BBC Mundo, car l'extrême droite s'est toujours opposée à l'écriture d'un nouveau texte. Sa proposition pourrait ainsi s'avérer plus conservatrice encore que la constitution actuelle. Merci Flora Genou, merci. D'abord, est-ce une victoire politique pour Bachar el assad je dirais que c'est rien de le dire. À tous ceux qui pensaient en 2011 que Bachar el-Assad et que son régime seraient balayés en quelques semaines, on voit bien évidemment que maintenant, 12 ans après, le régime est toujours là. Bachar el-Assad renforcé a eu des partenaires euh, effectivement de poids, comme euh, la Russie et d'autres pays arabes sur lesquels on, on reviendra euh, par la suite. Je pense qu'aujourd'hui c'est une victoire claire et nette euh, du régime. Mais aujourd'hui, il est clair qu'il euh, y a une sorte de euh, routine, si je puis dire, et une grosse politique qui a été mise en place, très proactive depuis un certain nombre d'années de l'Arabie Saoudite, mais pas seulement. Je rappelle quand même que les Émirats Arabes Unis et Abu Dhabi euh, avaient déjà euh, des hommes d'affaires pour reconstruire le pays en 2012-2013. Je pense que euh, les pays arabes profitent euh, du vide, ou en tout cas de, de la bride relâchée de Moscou et de la Russie sur la Syrie pour essayer de réinvestir le terrain sur le plan régional, c'est aussi une volonté probablement de la part des pays arabes d'être maîtres de leur propre destin et d'essayer d'influencer et puis d'avoir aussi par ailleurs quelques contrats de reconstruction de, de, de la Syrie. Ce qui est clair, c'est que l'Arabie saoudite a joué un rôle moteur, votre journaliste l'a effectivement rappelé, puisque le régime de Bachar el-Assad étant très proche du régime iranien, la réconciliation entre les deux pays a probablement joué et aujourd'hui on voit qu'il y a des ambassades qui ont été réouvertes entre l'Arabie saoudite et le régime de Bachar, mais que d'autres pays aussi sont en train de courtiser le régime de Damas, que ce soit les Émirats arabes unis depuis très longtemps, mais également la Turquie qui est dans une opération de séduction depuis maintenant plusieurs mois avec des pourparlers qui sont encore au stade de pourparlers. Mais on voit aussi la Jordanie qui se rapproche petit à petit. À leur tour, les Émirats arabes unis mettent en garde Israël. Ils condamnent les frappes israéliennes dans la bande de Gaza qui ont fait une dizaine de morts ce mardi. Parmi eux, des civils. Nous exhortons les autorités israéliennes à mettre fin à l'escalade de la violence et à éviter d'attiser les tensions croissantes et l'instabilité grandissante dans la région. Élimination de trois chefs du djihad islamique suivie de promesses de vengeance. Les Émirats Arabes Unis, la Chine et la France parlent de développement alarmant. Ils réclament une discussion urgente au Conseil de sécurité de l'ONU. Inquiétude partagée du côté de la Maison-Blanche qui témoigne malgré tout son soutien à Israël. Nous appelons toutes les parties à la désescalade. Israël a le droit de se défendre face aux attaques sans discernement de roquettes tirées par des groupes terroristes. L'engagement des états unis envers la sécurité d'Israël reste inébranlable. Le président de l'autorité palestinienne aurait fait appel aux états unis pour mettre fin à l'opération Bouclier et Flèche. Selon Mahmoud Abbas, la responsabilité de cette attaque repose entièrement sur Israël. Réaction de l'Iran ce mardi, il faut prendre des mesures directes, dissuasives et efficaces contre Israël, en coordination avec les pays islamiques. Depuis le lancement de l'opération Bouclier et Flèche, la Turquie, l'Egypte, la Jordanie et la Ligue Arabe ont averti Jérusalem. Si la situation se dégrade, elle pourrait devenir incontrôlable. On décrypte euh, ces événements avec vous. Mariam Pierzadeh, bonjour. Bonjour, Mariam. Bonjour, Elisabeth. Euh... Effectivement, l'État hébreu s'attendait hein, hier à, à des représailles, tentatives de représailles donc semble-t-il euh, aujourd'hui. Hein. Oui, Benjamin Netanyahu a pris la parole hier. Euh, il a indiqué que le, le pays restait euh, sous tension et s'attendait effectivement à des opérations de vengeance. Les écoles étaient euh, fermées, encore, sont fermées encore aujourd'hui euh, comme hier. Il a indiqué également à des habitants euh, qui euh, se trouvent dans le sud de Tel Aviv de se rapprocher euh, des euh, abris qui ont donc été rouverts. Le le djihad islamique a prévenu que toutes les villes et colonies d'Israël, je cite, allaient être sous le feu. Euh, tout l'enjeu maintenant est de savoir ce que va faire le Hamas, en fait. Euh, il y a deux possibilités. Est-ce que le Hamas et le djihad islamique, qui tous les deux tiennent la bande de Gaza, s'unissent pour venger ces euh, morts, et venger surtout la mort des trois cadres du djihad islamique Soit le Hamas qui euh, dirige euh, la bande de Gaza laisse le euh, djihad islamique laisser euh, mener des représailles euh, seuls, parce que même s'ils veulent afficher un front uni, est-ce vraiment dans l'intérêt du Hamas de mener des représailles de grande ampleur euh, en ce moment. Euh, par exemple, la semaine dernière, c'est euh, le djihad islamique euh, seul qui avait réagi en lançant des requêtes sur Israël après la mort en détention de l'un de ses cadres. Il était mort après une grève euh, de la faim. Et d'ailleurs, on voit bien qu'autre possibilité, est-ce qu'une trêve euh, va être négociée sous l'égide égyptienne, euh, comme ça a été le cas déjà la semaine dernière les agriculteurs sud-africains se préparent à des récoltes exceptionnelles après une bonne période de pluie estivale provoquée par un phénomène, l'aninia, exceptionnellement tenace. Le phénomène l'aninia, le plus intense depuis plus de 70 ans, a perturbé les conditions météorologiques dans le monde entier et a eu des effets mitigés sur les principales cultures d'Afrique du Sud. Notre production de maïs est légèrement inférieure à celle de l'année précédente, et l'une des principales raisons en est que la saison a été un peu plus humide en raison du phénomène La Niña et que les coûts d'intrants ont également augmenté de manière significative. Il y a eu un revirement stratégique. Les agriculteurs ont commencé à planter du soja qui était un peu moins cher. La sécheresse provoquée par La Niña a perturbé la production alimentaire dans des pays comme l'Argentine et le Brésil. Si on pense à la Chine et aux autres pays qui importent beaucoup de soja, ils ont connu une hausse des prix en raison de la production en Amérique du Sud qui a été affectée par la sécheresse. Si El Niño se prolonge comme nous l'avons vu avec la Niña, cela n'augurera rien de bon pour l'agriculture. La préoccupation actuelle est l'approche d'El Niño, le cousin plus chaud de la Niña qui a brûlé l'Afrique du Sud il y a quelques années. 20% du maïs est irrigué, le blé l'est à moitié et 15% du soja est irrigué. La superficie irriguée est plutôt mineure par rapport aux cultures pluviales. S'il y a deux saisons, ce sera une période difficile et ce n'est pas seulement la question des agriculteurs mais aussi des consommateurs. Il se peut que les rendements ne soient pas à la hauteur de nos attentes. Et cela signifierait simplement que nous importerions du maïs. Et pour les agriculteurs locaux, cela signifierait que les prix augmenteraient probablement jusqu'à la parité des importations. Les prix des céréales seraient donc plus élevés, ce qui inciderait les agriculteurs à planter lors de la saison suivante. Les météorologues prévoient qu'un climat plus chaud causé par les températures plus élevées de l'océan Pacifique commencera à se développer en juillet. Il n'y a pas de menace immédiate pour la sécurité alimentaire ou hydrique en Afrique du Sud, mais cela pourrait changer si El Niño se maintenait pendant plusieurs années. C'est un nouveau revers pour l'économie stagnante du Soudan. Des pénuries de produits de base tels que la farine et les légumes ont été signalées dans la capitale, ainsi que des hausses de prix sans précédent. Khartoum est le centre d'affaires de la plupart des industries et des services. Les usines sont situées dans des quartiers de la ville où se déroulent d'intenses compas. Certaines d'entre elles ont été pillées. Le Soudan est un important exportateur de gomme arabiques, d'or, de sésame, de cacahuètes et de bétail. Mais l'économie a été freinée par des décennies de sanctions et d'isolement international, ainsi que par la mauvaise gestion et la corruption. La population lutte depuis des années contre une inflation galopante et des dévaluations monétaires brutales. La situation s'est aggravée après le coup d'État militaire de 2021, lorsque les institutions financières internationales ont interrompu les programmes d'aide au Soudan. Le conflit en cours a interrompu les flux commerciaux à destination et en provenance du Soudan et les principaux ports ont cessé leurs activités jusqu'à nouvel ordre. L'économie exsangue du pays devrait se détériorer davantage si les compas se poursuivaient. Maintenant en Irlande avec vous, Laura Tauchanoff, les gros titres de la presse irlandaise. Eh bien, on a le rapport d'une enquête. Les transports de Dublin sont les pires en Europe, titre l'Irish Times. Selon une étude de Greenpeace, la capitale irlandaise se classe au premier rang des capitales européennes les plus coûteuses et compliquées en matière de transport en commun. En tête du palmarès, l'Estonie avec Tallinn, le Luxembourg et la Vallette à Malte. Alors, le journal The Independent donne plus de précisions. Un ticket à la journée est certes plus cher à Londres, un euro de plus environ. Mais à Dublin, il n'y a pas d'abonnement annuel. C'est unique en Europe. Pas étonnant que l'Irlande affiche donc aussi le de dépendance à la voiture le plus élevé d'Europe après Chypre, explique The Examiner. C'est une situation inacceptable, conclut Greenpeace. Avec le changement climatique et la crise du coût de la vie, les transports en commun devraient être abordables pour tout le monde. Le chancelier, parlons nous, franchement, les divergences entre nos pays deviennent souvent inquiétantes. Le mien, la France a sa responsabilité, mais derrière les mots votre coalition finit par mettre l'Europe en danger. Vous parlez d'Europe unie, mais après avoir imposé l'austérité partout, vous lancez le Doppelwurms, sans prévenir personne, un plan de soutien massif pour l'économie allemande et tant pis pour les autres pays européens qui en sortiront durablement déstabilisés. Vous dites que nous devons parler d'une seule voix, mais vous allez seul en Chine pour y maintenir nos positions au prix de nos dépendances. Vous parlez de solidarité, mais quand vous fermez, en pleine crise de l'énergie, votre dernière centrale nucléaire, c'est dans tous nos pays que les factures s'alourdissent. Vos élus font ici tout pour asphyxier cette filière au nom de l'écologie, paraît-il, mais vos ministres agrandissent les mines de charbon en Allemagne et c'est toute l'Europe qui le pollue. Vous dites que l'Europe doit maîtriser les flux migratoires, mais vous faites tout pour les augmenter en Allemagne. Vous avez dit, monsieur le chancelier, aucun d'entre nous ne veut revenir à l'époque où la loi du plus fort régnait en Europe ce ne peut pas être que des mots. à présent la guerre en Ukraine et les sanctions européennes au cœur de la visite du ministre des Affaires étrangères chinois en Europe. Allemagne, France et Norvège dans cet ordre. Xinjiang va tenter de rapprocher les positions chinoises et européennes alors que Bruxelles vient de voter un nouvel paquet de sanctions à l'encontre de Moscou. Et c'est aussi de cela dont il va s'agir. Le régime chinois veut éviter à ses entreprises d'être les victimes collatérales de la politique économique des Européens. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à Pékin. Pour la première fois, la Commission européenne vise huit entreprises chinoises et de Hong Kong accusées d'exporter des biens sensibles vers la Russie, des drones, des pièces électroniques et des semi-conducteurs pouvant être utilisés par les radars et les missiles anti-aériens. La Chine redoute ces sanctions européennes qui viendraient s'ajouter à celles déjà très lourdes de Washington visant certaines de ses entreprises. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a donc mis les points sur les i juste avant l'arrivée du ministre en Europe. Pas question d'accepter la moindre sanction. Écoute cela porterait gravement atteinte à la coopération avec la Chine et aggraverait la confrontation, ce qui est très dangereux. L'Union Européenne ne doit pas s'engager sur une mauvaise voie, sinon la Chine ne manquera pas de sauvegarder ses droits légitimes. La Chine menace donc l'Europe à son tour de mesures de rétorsion si des sanctions devaient viser ses entreprises. Il faut dire que la Chine a fortement accru ces derniers mois sa coopération politique et économique avec son voisin russe, venant compenser largement l'effet des sanctions internationales. Pékin, Sébastien le Une L'économie de guerre, l'expression est martelée. Sauf que dans les ateliers du premier fournisseur de blindés de l'armée de terre, on est loin de l'effervescence. Là, c'est la ligne qui est dédiée au César. Donc on a neuf postes de travail. Donc là, vous avez la première étape de montage, c'est le cadrage du châssis. Donc on fait de l'assemblage de pièces. Les Césars, la seule bonne nouvelle, car pour le reste de la production, on attend que le gouvernement joigne le geste à la parole. Si le budget de l'armée devrait augmenter, les commandes de blindés tardent à venir. Pire, elles baissent. Mes chers collègues, vous avez vu ce reportage de France Télévisions où la présidente de la Commission et Albert Bourla de Pfizer rasent les murs à Davos et à Strasbourg Et pourtant, aujourd'hui vous donnez un satisfait site à la Commission pour l'année 2021. L'année de tous les records, 71 milliards d'euros de contrats au Big Pharma. Donc Bravo à la Commission d'avoir commandé 10 doses par personne. Bravo d'avoir caché les contrats, les SMS et les prix. Bravo d'avoir acheté les doses, presque 20 euros alors qu'elles coûtent 80 centimes à Pfizer BioNTech. Bravo d'indemniser Pfizer pour les doses qu'ils ne produiront pas. Bravo d'acheter des doses aussi jusqu'en 2026. Bravo d'avoir déchargé Pfizer BioNTech des indemnisations en cas d'effet secondaire. L'expertise de cette Commission, c'est comme les 95% d'efficacité de Pfizer. Qui peut encore y croire Parlons de votre emprunt jusqu'en 2058 à taux variable. Combien de milliards perdus au profit des banques À taux variable, quelle préscience Ils remettent leurs armes au commissariat. Nous sommes en Serbie, une semaine après l'assassinat de 17 personnes, dont de nombreux enfants, lors de deux fusillades sans lien entre elles pour répondre à cette tragédie, le gouvernement incite les citoyens à rendre leurs armes illégales avant le 8 juin. la alors que le choc a cédé la place à la colère, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la promotion de la violence dans les médias et les émissions de télé-réalité, réclamant la démission du gouvernement. Les autorités ont également renforcé la sécurité dans les écoles. La première tuerie a eu lieu dans un établissement de Belgrade. Depuis la guerre dans les Balkans, beaucoup d'armes circulent dans la région. 39% des habitants de la Serbie en possèdent le taux le plus élevé d'Europe. Le commissaire italien pour la migration a activé le plan de transfert extraordinaire de centaines de migrants de Lampedusa après le débarquement de 2000 personnes sur l'île ce week-end. Ce lundi, un premier transfert de 650 personnes a eu lieu en collaboration avec le ministère de la Défense. 80 migrants ont été emmenés à Pozzallo par un navire de la Guardia di Finanza et par un ferry régulier vers Porto Empedocle. Les derniers groupes de 90 personnes chacun ont été transportés par trois vols militaires à Crotone, Pise et Catane. Depuis le début de l'année, la pression monte à Lampedusa, qui doit faire face à un afflux record de migrants. Sur place, la majorité des logements d'accueil sont bondés. Un millier de personnes restent toujours dans le centre de la Contrada in Cola, soit trois fois plus que le maximum autorisé. C'était le 26 avril dernier et c'était assez clair. Oui, le projet de loi sur l'immigration devait être reporté. Elisabeth Borne déplorant le manque de coopération des Républicains. Il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier, en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Mais ça, c'était en avril. En moins d'un mois, tout a changé. Le texte sera finalement présenté en juillet prochain. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Elisabeth Borne a finalement donc demandé à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'entamer des concertations. Le texte devrait être soumis au Parlement à l'automne. Bon, soyons clairs, hein, ce sont les, les Républicains qui ont fait tourner le vent. Oui, nous vous cette fois parce que la droite avait promis de déposer deux propositions de loi sur l'immigration d'ici début juin pour contraindre en quelque sorte le gouvernement à se positionner sur ses propres mesures. Le sujet d'abord érigé au rang de priorité par Emmanuel Macron mi-avril, avait donc finalement été repoussé à l'automne par Elisabeth Borne, vous venez de l'entendre, convaincue de l'absence de majorité sur ce texte. La première ministre s'appuyait en cela sur les déclarations des Républicains, hostiles pour la plupart à la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Une position toujours d'actualité et connue de Gérard dont l'entourage s'estime malgré tout satisfait de la décision de la Première ministre. Alors ceux-ci sont des copies de bacro d'anglais que les élèves du coup ont rédigées le 18 avril. Aujourd'hui on est 9 mai et c'est aujourd'hui à la rentrée que je vais les brûler devant le lycée. Ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves. En trois ans, j'ai vu que ça servait à rien ce qu'on faisait en classe, plus particulièrement en cours d'anglais, parce qu'on voit des élèves qui ont passé sept ans dans le système et qui sont pas capables d'aligner deux mots correctement. Donc à un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système, le problème, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, le premier objectif de ce geste, c'est d'annuler l'épreuve, de telle manière à ce qu'il n'ait pas à avoir une note catastrophique lié à leur épreuve du bac. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que le bac s'est dépassé, il faut passer à autre chose, parce que c'est ça qui déroule toute tentative d'innovation dans le système secondaire. Tout le monde sait que voilà, j'ai fait ça. Donc ils se doutent qu'il va y avoir des répercussions à mon encontre, mais euh, je pense pas, non, qu'ils se doutent que je vais faire ça. Il y a 63 copies. Alors sur ces 63 copies, j'en ai compté vraiment que 7 qui étaient passables et passables vers au standard du Bac Pro. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de virgule, il n'y a pas de point il n'y a pas de conjugaison vraiment appropriée, enfin, il voilà, n'y a, a rien qui puisse être considéré comme maîtrise un début de maîtrise d'anglais. Pour les 56 qui restent, bah déjà dans un tiers des cas il y a copie blanche, et dans les deux autres tiers, bah, il voilà, y, y a une ligne, ou il n'y a rien, enfin, c'est nul. Quoi. Mais c'est n'est pas de leur faute, oh, mais voilà qu'on a des copies euh, classiques euh, d'élèves... Euh... Voilà, my first date, she want go to restaurant, before she want to go cinéma, before she want to go uh, foire du trône. Le principe, c'est juste que... Ah, ils n'en ont rien à faire, quoi. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen de retrouver une intensité dans les apprentissages, vraiment une, quelque chose qui les, qui les motive pour, pour de bon, sincèrement, et pas juste euh, des artifices en essayant de mettre des, des cours, euh, je sais pas, sur l'ordinateur ou des trucs comme ça, tant qu'on n'aura pas vraiment sincèrement quelque chose qui les anime. Ça ne marchant pas quoi. Il n'avait pas à faire ça en soi, pas devant le lycée parce qu'en vrai ça, ça peut être dangereux. Mais euh, c'est d'accord avec lui, enfin, je le comprends, enfin je ne suis pas d'accord mais je le comprends dans le sens où euh, c'est vrai que euh, l'éducation nationale euh, elle fait pas trop d'efforts pour nous les lycéens et surtout nous les lycéens de euh, lycée pro. Oui, après ça, effectivement, je serais probablement viré. Il y a beaucoup d'inertie dans ce système, donc euh, c'est dur pour un agent seul d'essayer de faire quelque chose de concret. Donc voilà, quitte à, à ne pas pouvoir changer les choses à l'intérieur, bon, voilà, on va essayer d'éveiller les consciences. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager, et également de commenter toutes les vidéos.